À Marseille pour Signor Horizontes. À ces festivals, oui. Mais à Marseille, oui. suivez-nous. Euh, oui, vous êtes venu beaucoup de fois. Ouais, j'ai tourné un film euh, ici aussi. Hein. Alors, c'était il y a combien d'années la première fois à Signor Horizontes Je ne euh, me rappelle pas. Moi, je ne me souviens pas. Je ne me rappelle sou... sou... pas de tout film. Ah. Bon, bon, c'est pas grave parce que moi, j'ai mauvais souvenirs. de C'est normal aussi. parce qu'on fait beaucoup beaucoup de eh, voyages oui, avec beaucoup, voilà. beaucoup de films. Ouais. Et ça, c'est sûr que si euh, je commence à réfléchir. J'arrive pas à savoir. Mais je ne me souviens pas quel film c'était. Alors cette année, deux films ont été présentés. Puis là aujourd'hui, c'est aux variétés. Donc à ça, Marseille, très sensu, les films, à la carte, oui, oui c'est ouais, de 2008. À carte, ouais. voilà, donc c'était un film, moi je me souviens, je l'ai vu plusieurs fois, j'ai beaucoup rigolé. Est-ce que vous avez beaucoup rigolé, beaucoup mangé dans ce film-là Parce que c'est un film sur la cuisine quand même. J'ai trop mangé. Euh, vous avez trop mangé. Et l'autre film, oui. le film Biaque, j'ai trop mangé parce que j'ai des bras grossis. J'ai tout mangé. Et vous, vous Pour préparer bien. Vous bières. grossissez euh, souvent pour les, pour les rôles, non Non, ça m'arrivait euh, cette fois. Euh, C'était pour moi très difficile. C'était vraiment une petite torture. Oui, ouais, parce que je suis très nerveuse. J'ai fait du sport. J'ai arrêté le sport. Et, et je ne grossis pas. Et oui, de la vraiment faire un effort. J ouais, parce que j pas hum. je pas les sucré, Je mangeais les tous les temps. Et je détestais. J'ai fini le film, je dis, que bien C'est bien, vous allez faire des jalouses, là. Donnez votre recette pour manger du sucré tous les jours. C'est le métabolisme. Vous je je Vous buvez du citron le matin, non non. non, même pas. Non. En tout cas, nous, on est contents de vous avoir euh, revu et puis d'avoir justement découvert le dernier film que hier soir <coughs> nous avons vu en salle parce que c'est vrai que là, vous avez pareil. Bon. C'est un personnage. Et ouais, ouais. Moi, ce qui m'a surpris, c'est que, et c'est rare d'entendre un comédien dire, c'est difficile pour moi de parler. De, de ce film, de ce personnage, complètement. Euh, vous, avez, vous avez gardé l'émotion comme les spectateurs quand euh, eux, ils le regardent. <rire> c est, c est, ça vous arrive souvent euh, d'avoir une réaction comme ça ou de dire « ce film-là, il est ancré en moi, il, il m'a beaucoup interpellé » C'est Mar je pense que c'était un film aussi euh, qui faisait ça. Mmh. Et je me souviens qu'après euh, toutes les projections de Maladentro, c'était tout le monde en larmes, tout le monde, même en Chine, et c'était très impressionnant. Je me souviens parfait de, euh, en Chine, toute la salle des Chinoises en train de pleurer pour une petite histoire de la Galice, d'un mec qui ne connaissait pas du tout. Et, oui. et euh, ça, cette impression, non, que tu te dis, raconte l'histoire de ton petit village si tu racontes l'histoire du monde. Et oui. Donc, c'est ça, le cinéma s'est touché. Et même hier, c'était pareil, je pense. Oui, ben oui, hier, c'est pareil. C'est plus, univers, les gens ne nous pas parlé histoire, après le film. Mais ça touche des oui. trucs universels. Voilà, Et oui, ce sont des histoires universelles. Parce ouais. qu'une mère avec sa fille qui n'a pas eu justement ce genre de, de problématiques en restant seule avec elle. En même temps, le, le film était, est subtil, il est. Très délicat. Voilà. Très délicat. Et en même temps, c'est efficace en même temps parce que. Voilà. Donc, euh, il, a, je... il a un peu tous ces films parce ouais. qu'il a de l'humour, ta mère, Tourirol, mais c'est un Tourirol d'une façon très spéciale aussi, c'est presque que tout est reconnu. pour parce que tout est reconnu. Alors j'ai filmé hier soir dans la salle, donc on ne va pas en parler plus puisque ce que vous avez dit dans la salle, je ne vais pas vous le faire répéter puisque ah. j'ai les images, donc ah, euh, ah, voilà. je pourrais faire le, le montage. <rire> voilà. Moi j'aimerais euh, savoir justement quand vous passez après à la comédie. Euh, pour vous, est-ce que c'est jouissible de passer à la comédie Mais oui, il faut le ça. Oui. Il faut travailler. Oui. Il faut toujours travailler. Vous, vous avez toujours le mot travail. -dire que... non, pas toujours. Non, non pas toujours. Non, parce que c'est vrai que le mot travail revient souvent quand on vous entend. Euh... Et pour vous, c'est quoi le travail, justement, pour un film Tout dépend, d'un réalisateur, tout dépend du film. Mmh. Chaque film, c'est absolument différent de l'autre. Mmh. Vous ne travaillez jamais de la même façon Oui, il a à ça. J'adore travailler moi toute seule, toute seule, chez moi, chez moi ou dans un bar, un café, avec les textes. J'adore euh, répéter aussi, mmh. et, euh, et chercher, euh, chercher comme des petits trucs, même un tableau, une poésie, une musique, quelqu'un qui passe euh, par la rue, mmh. prend des, petits, des petites choses pour construire. Mmh. Alors, Maintenant, vous parlez français bah, mieux que, que moi l'espagnol, en tout cas. <rire> et, et vous avez tourné dans de nombreuses euh, comédies françaises et dans de, nombre, de nombreux films français. Si. Donc, euh, quelle a été pour vous euh, cette transition, disons, on peut dire, ou cette complémentarité avec le cinéma français Parce que c'est complètement différent, la façon de tourner des Français. Mmh, non, eh. en, pas trop. Je pense que la, la différence, c'est la fait les le, le réalisateurs, oui. pas les pays. Mmh. Même dans le même pays, tu peux, euh, tu peux trouver des réalisateurs sans euh, les réalisateurs, ils n'ont rien à voir avec les autres. Mais tourner en Espagne, ou avec des espagnols, c'est pas plus euh, mouvementé comme tournage, c'est-à-dire euh, passionné, je ne sais pas. Vous avez trouvé que les réalisateurs français avec qui vous avez tourné, avec lesquels vous avez tourné, ils sont aussi passionnés que les espagnols Oui, c'est différent, mais, mais euh, oui, la passion. Euh... Oui, surtout les, les gens qui ont fait du cinéma, c'est est obligatoire d'avoir de la passion. Oui, si on n'a pas de passion... Sinon, <rire> <rire> <rire> sinon tu arrêtes. Oui. Ça, ça, ça vous est, est arrivé de, de tourner avec des gens non passionnés, ou des, même des partenaires, des, des comédiens, ça vous est arrivé mais, mais tu peux trouver quelqu'un pas du tout passionné à Madrid, mm -hmm. et quelqu'un super passionné comme Fabrice de Ouais, il est belge, mais, euh, mm. mais c'est une coproduction avec la France et c'est des réalisateurs plus passionnés que j'ai connus dans ma vie. Mm. Pour vous, c'est ça, jouer la comédie C'est être passionné par ce que l'on fait La comédie Oui. Non, la com la non comédie. mais c'est-à-dire la comédie en général, jouer la comédie, être actrice. C'est une question de rythme, mm. la comédie. Mm. C'est le plus dur C'est Parce... difficile, la comédie, je pense. Mm. C'est très difficile à faire. Une bonne comédie, c'est très difficile à faire. Tout dépend après aussi du montage, du rythme. Et du réalisateur. C'est voilà, voilà, toujours. S'il n'y a pas comme... un réalisateur, il n'y a pas de film. Oui, hein, vous, vous prenez clair. ça comme une partition quand vous recevez justement le scénario C'est-à-dire que vous êtes l'instrument C'est ça Non, non, et pour moi, le, le texte, c'est parti, une partition mmh. Total, qu'il faut ordonner, il faut jouer. Total, avec tout. D'abord, il faut vraiment écrire la partition. Texte. Alors, vous disiez tout à l'heure que vous aimiez faire du sport, donc on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Qu'est-ce que vous aimez en dehors du cinéma J'aime beaucoup que... la cuisine. La cuisine J'adore rien faire. Ah, bah alors le oh, film à la carte. Non, mais, mais non. Oui, non, c'était rien, ça, c'était la fausse. Cuisine. Non, non, <rire> j'adore vraiment la cuisine, j'adore les jardins. J'adore la vie. J'adore la vie. Et quels sont vos plats préférés que vous faites à vos amis Je plus plusieurs. Je fais très bien canelones, oui. très bien salmorejo, le souvenir, même señor les moules à la crème, je les fais très ah, bien, oui. les maquereaux, qui est de français, Et maintenant, je suis en train d'apprendre quelques plats portugais mm. et ah. rabo de toro. Je le fais très bien aussi. Euh, en tout cas, c'est une passion qui prend du temps aussi. Oui, si, là que... il faut avoir du temps pour oui. la C'est minutieux, c'est un peu comme préparer un rôle finalement. Quand vous préparez un plat. Non, là, c'est... C'est un peu... Bon, après, c'est pas comparable non, au et cinéma. Parfois, mais... tu peux souffrir à euh, train de préparer un film en des tournées. Oui. Et dans la cuisine, jamais. Non. Non, je, je pense pas. C'est le de plaisir. C'est comme au cinéma, si on rate, on recommence voilà, c'est bon. Bueno. Mais pas pareil. Mais là, pas pareil. Sur le cinéma. Hein. <rire> <rire> là, bon. On a l'impression que vous avez, certains rôles ont été très durs à préparer pour vous, non Non, parce que j'aime beaucoup mon boulot. Voilà. Durs, c'est descendre, de descendre à la mine. Mm. Tout sais la mine Les gens qui travaillent. Ça c'est dur, ouais. mais pas à nous. Voilà. Tu peux avoir un tournage compliqué, tu peux souffrir, tu peux le passer mal si y a un compagnon, cabron. Mmh. En face, mmh. que parfois arrive, hein. mmh. tu peux souffrir, mais ça se termine. Duro sont notre choses, mmh. pas notre métier. Ouais. Voilà. En tout cas, vous êtes content de, ce, de cette carrière que vous avez eue jusqu'à présent mmh. Parce que c'est vrai qu'on peut dire que vous avez été gâté avec tous les réalisateurs vous, avec qui vous avez tourné. Ce que j'aime beaucoup qui m'est arrivé, c'est que normalement, je répète ça, je, je tourne plus d'une fois avec tous. Et oui. Et ça, c'est un super bon signal que j'adore. Quand quelqu'un euh, travaille avec moi et après m'appelle pour se revoir. On a envie de retravailler mais... avec vous. En même temps, ouais. vous dégagez de la bonne humeur. C'est un petit peu ce ah, est qui. <rire> oui. c'est un petit peu ce que vous dégagez aussi. C'est vrai que vous dégagez de la bonne humeur. Donc sur un tournage, je pense que ça ne va pas être triste. Euh, donc, quand vous travaillez, euh... vous ne riez non, pas. Non, je... non, je suis au boulot. Hein. Vous êtes c est... C est concentré. concentrer est normal. Oui, ça c'est normal. Mais bon après, je sais qu'il y a des Ça, j'aime qui... pas quand on fait la fête à côté. Oui. Je, je, je trouve qu'un tournage c'est normal. c'est oui, comme Aller faire ton boulot et c'est tout. Il ne faut pas lui montrer que tu es super contente, ni que tout est la joie, parce que ce n'est pas nécessaire. Mmh. Pour moi, l'importance c'est quand, quand le réalisateur dit action. Mmh. Quels sont les, les plus beaux souvenirs que vous avez, justement, de tournage avec Quel réalisateur bon, Almodovar, on, va parler, on peut le dire, quand même, mais... oh, et Aussi, euh, Man Adentro, oui. de Aménavar, c'était un tournage. Mmh. Oh, oh, oh. Mmh. Parfait. Mmh. Parfait. Voilà. Donc c'est ça c'était un... Très très feliz film. félix C'est la félicité, c'est ça feliz. C'est le, le bonheur. C'est le bonheur. C'est le, le bonheur. C est... C est le bonheur. Et tous ces personnages que vous interprétez, est-ce que vous, dans votre vie, euh, ils vous ont servi personnellement Oui, d'apprendre Certains... toujours. Oui. Surtout si les rôles et les scénarios, c'est bon, toujours. Oui. Des viajes. Et. Euh, je suis restée avec une phrase d'Estrella que j'adore, que c'est «Todo no se puede ». Alors, ça veut dire Et, euh, et tout, c'est impossible. <rire> <rire> parce qu'avant moi, j'ai pensé que, avant, passé que oui avant Estrella, avant de faire le euh, voyage. Oui. Et Estrella m'a appris que «Todo no se puede <rire> ». Oui. C'est oui. une bonne philosophie, parce que c'est vrai que voilà, si ces gens... Vous apprennent ces personnages, vous apprennent, vous, vous appréhendez d'une autre façon après les, les gens au quotidien peut-être. Ça vous sert à ça aussi. Comment C'est-à-dire vous vous abordez plus facilement, vous comprenez plus facilement certaines situations puisque tout à l'heure on parlait de, de, des gens qui travaillent à la mine. Donc mais c'est vrai que vous pouvez comprendre selon. Ouais, vos je pense que notre métier c'est l'empathie aussi, mmh. et tu arrives à comprendre tout le monde que tu dois défendre, pas défendre, mais tu dois non, mais incarner, voilà. on assassine, on assassine, on, euh, on folle. Euh, c'est très intéressant ça. Et donc vous très mieux intéressant. comprendre tout le monde et avoir une plus grande compassion pour les gens. Ça j'adore ça. ça. Oui. C'est vrai que vous n'êtes pas dans, dans votre monde confiné donc, euh, à ça, et c'est vrai que le cinéma c'est représentatif de la réalité. Total. Total. Alors pour vous ça, là pour vous, la réalité, ça va être quoi bientôt Vous avez déjà des films que vous avez tournés qui ne sont pas sortis A ver, qu'il y a Non. Non, non, non. non. non. C'est oui. tout sorti déjà, je vais tourner. Va, J'ai très déjà... envie de refaire du théâtre. Ça fait mmh. beaucoup d'années oui. que je ne fais pas de théâtre. Mmh. J'ai vraiment très envie. Oui, c'est un autre rapport au public. Sinon, et surtout, c'est important pour l'acteur. Oui. Parce que sinon, tu termines pour travailler juste avec ça. Oui. Et oui, comme là, c'est claro. claro. vrai, donc euh, voilà, l'acteur travaille avec son corps aussi, donc c'est vrai que dans les personnages, en tout cas, on le sent que vous, vous travaillez avec votre corps, parce que vous avez des attitudes différentes selon les personnages, voilà. donc c'est quelque chose de... Comme les gens. Oui, c'est quelque chose que l'on ressent, nous, comme spectateurs, et c'est vrai que, que le spectateur s'identifie, donc, euh, et c'est vrai que quand on vous voit... On a l'impression de voir d'autre. d'autres. <rire> bien, j'adore ça. <rire> non, ouais. parce que ça c'est mon métier. Oui, Est-ce Est que c'est ça mon métier Eh oui. Donc vous n'avez pas de, de regrets jusqu'à présent de le travail Non, non. ils sont très contents. Oui. Ils ont comment bien, vous choisissez de la chance. Puisque comment vous choisissez les, les scénarios Et parce que j'aime, parce que j'ai euh, normal. Oui. Ça t'aime les scénarios, t'aime les réalisateurs. Et... Les sentiments. Euh... Non, le scénario et le réalisateur. oui, les, euh... si les réalisateurs. C'est ça. C'est les premières. Surtout réalisateurs. Même si c'est un genre différent de ce que vous faites habituellement. C'est que vous partez à l'aventure. Vous avez envie encore d'explorer. Si. On peut dire que vous êtes quelqu'un qui est une exploratrice Non, je suis actrice. <rire> juste est actrice. Voilà. Juste actrice. Voilà. Dans tous les univers que vous avez abordés jusqu'à présent, nous, on vous a trouvé assez importante et puis vous avez été récompensé par la profession. Par les jurys, surtout la récompense c'est travailler. c'est voilà. ça. Pouvoir être actrice toute ta vie, mm. c'est ça. Mm. C'est l'idée, c'est mon désir. Vous préférez la récompense du public ou la récompense de, de la profession Le deux.